Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, donc il y a déjà eu deux dog news, en ce moment l'actualité est assez euh, folle en ce moment autour de Naughty Dog, autour du film Jack and Dexter, du film Uncharted mais aussi la série The Last of Us, euh, paradoxalement il n'y a qu'au niveau du jeu vidéo que c'est calme, un peu bizarre pour un studio de jeux vidéo, mais on est quand même content en tant que fan de voir avec tout ce qui se passe autour de Naughty Dog. Et concernant les jeux vidéo, ne vous inquiétez pas, l'actualité va revenir très forte cette année, je, je n'en dis pas plus. On a déjà eu Uncharted Legacy of Seals sur PS5, la version PC devrait arriver assez prochainement donc voilà on sait très bien de voir qu'il y a de l'actualité autour de Naughty Dog 2022 risque d'être une année assez euh, sympathique mais en tout cas aujourd'hui on va parler de The Last of Us, de The Last of Us Partie 2 mais surtout du Cordyceps qui est au cœur de cette euh, intrigue du jeu de Naughty Dog le Cordyceps qui est un virus qui est enfin une maladie euh, causée par un champignon qui est quand même assez mal euh, connu puisque je suis sûr et certain que toi aussi la première fois que tu as entendu parler du Cordyceps c'est dans The Last of Us si ce n'est pas le cas n'hésite pas à le dire dans les commentaires je suis curieux de savoir euh, comment tu as fait pour en entendre parler avant 2013 la sortie de The Last of Us mais en tout cas, pour ma part, et pour beaucoup je pense, c'est bel et bien le jeu de Naughty Dog qui m'a fait prendre conscience. Et même à l'époque, je pensais même que c'était un terme qui avait été inventé dans le jeu avant de me rendre compte que non, cela existait vraiment. Et c'est après que j'ai pu apprendre un peu sur l'origine de tout cela, et notamment comment est venue l'idée de Naughty Dog. Et du coup, dans cette vidéo, on va revenir un peu sur tout cela parce qu'il y a eu une étude très sérieuse de la part d'un groupe de scientifiques aux états unis qui se sont penchés sur vraiment cette maladie du Cordyceps qui était très très méconnue et qui est revenu un peu à l'ordre du jour grâce au succès de la série, euh, de, la, de, de la licence de Naughty Dog et maintenant aussi de la série. Et on va dire que leurs résultats euh, bah sont tout simplement terrifiants. Vraiment, on va en revenir tout au long de la vidéo. Si tu veux lire tout cela à tête reposée, je t'ai fait un article dans la description de la vidéo. Si tu veux écouter euh, ma jolie voix te raconter ce récit formidable qui nous montre à quel point la nature peut être terrifiante, et ben, on continue et on va même se lancer directement, puisque quelle est l'origine déjà de The Last of Us et du Cordyceps Il faut savoir une chose, c'est que en 2000, au début des années 2000, la chaîne BBC a diffusé un documentaire qui s'appelle Planet Earth, qui a été rediffusé en avril 2007, et il se trouve que deux personnes très importantes, ce soir-là en avril 2007, ont regardé le documentaire. Neil Druckmann, qui à l'époque est simplement euh, programmeur chez Naughty Dog et euh, Bruce Trailly, pareil, qui travaille chez Naughty Dog et tous les deux le lendemain se retrouvent chez Naughty Dog et dit "Tiens, hein, j'ai regardé ce documentaire, c'était fascinant. Et ce documentaire parlait donc de ce Cordyceps, qui est une vraie maladie qui touche notamment les fourmis et qui est en fait un, un champignon qui va pousser en elle, euh, qui va atteindre le sommet de leur corps et les transformer en lente qui diffuse du sport. Donc clairement, c'est ce qu'on a dans The Last of Us. Fort heureusement, cette maladie n'est pas transmissible à l'homme. Cette maladie existe réellement. Elle transforme vraiment des fourmis en champignons. Je te mets deux trois photos qui sont dégueulasses. Si vous êtes en train de manger, je suis désolé. Euh, et cette maladie peut se, se transmettre à d'autres insectes. Alors pour le moment, ça reste au niveau des insectes. C'est pas au niveau des animaux, genre ton chien ne pourra pas se transformer en champignon. Pas pour le moment en tout cas, parce que voilà, moi je reste un peu terre à terre, je me dis que pour le moment, ne jamais dire jamais, ça reste une maladie qui est essentiellement sur les fourmis et sur les insectes, mais euh, avec tous les virus qui se baladent euh, dans notre monde, avec le, le réchauffement climatique, les glaciers qui font, et les virus qui datent de plusieurs milliers, voire millions d'années qui sont enfermés dans ces, virus, dans ces, dans ces glaciers, on ne sait pas quel genre de virus on va faire face plus tard, donc... Je ne veux pas dire que ça va arriver, mais je préfère être prudent en disant « on ne sait jamais » plutôt que dire « ça n'arrivera jamais ». Mais à l'heure actuelle, en 2022, c'est bel et bien un, euh, une maladie euh, qui euh, touche uniquement une certaine espèce de fourmi qui peut le euh, transmettre à des insectes, mais tout ce qui est animaux, humains, etc., pour le moment, on est épargné. Donc, Bruce Riley et Neil Druckmann ont vu ce euh, documentaire qui était apparemment assez impressionnant, et c'est là qu'ils ont eu l'idée de se dire... Imaginons une histoire où finalement ce virus puisse se transmettre à l'homme. Et c'est là que le, les prémices de The Last of Us sont, sont nées. Alors on parle de ça, c'est en avril 2007. Hein. Bien entendu, le temps que les premières esquisses du scénario soient faites, puis le jeu passe en post-production, on va arriver en 2009-2010. Et c'est en 2011 que le développement de The Last of Us va commencer. Mais en tout cas, c'est vraiment en avril 2007 que l'idée de The Last of Us naît au sein des couloirs de Naughty Dog, grâce à Neil Druckmann et Bruce Riley. Donc dans The Last of Us, Naughty Dog s'est inspiré de cette maladie, avec l'influence d'un virus inconnu, c'est pour ça que je te disais, on sait jamais dans le futur, euh, la maladie est devenue beaucoup plus violente, permettant de s'attaquer aux humains, les transformant en zombies qu'elle infectait en les mordant et en reprodu reproduisant des spores après leur mort. C'est là où c'est un petit peu plus problématique, c'est-à-dire que lorsqu'on pense à un zombie, un zombie c'est quoi Un zombie c'est un être complètement dénué de raison où le cerveau a été attaqué et c'est juste un mec qui est dans la démence, dans la folie, qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et ben bah, c'est là où ça devient badin. Car suite au succès du jeu, le terme Cordyceps s'est forcément démocratisé au point où un groupe d'ethmologistes et de biologistes ont voulu se pencher sur la question pour connaître davantage cette maladie et tout en fait ce qui touche autour de cette maladie et pour savoir en fait d'où euh, provient cette maladie, comment elle se développe et comment ben, les patients, enfin les hôtes, en viennent à perdre la raison. Et ils se sont rendus compte finalement que les hôtes ne perdent pas la raison et qu'ils sont pleinement conscients ben, jusqu'à leur mort. C'est dans un rapport publié dans un article pour l'Académie nationale des sciences des États-Unis, que le groupe de chercheurs affirme que le concept du zombie non contrôlé était très éloigné de ce que le, ce champignon a réellement causé. Ainsi, les scientifiques se sont rendus compte que le champignon n'affectait tout simplement pas le cerveau, ce qui rendait impossible la modification du comportement de la fourmi par le cordyceps. En d'autres termes, les fourmis sont pleinement conscientes euh, de, de, de, de ce qu'elles ont en fait. Elles, se rend, elles, elles ne peuvent juste pas contrôler ce qui se passe, mais elles sont conscientes qu'elles sont en train de bouffer une collègue fourmi. Tout comme dans le jeu, les infectés sont conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal, mais ils ne peuvent pas contrôler. Ils sont en fait dirigés par le cordyceps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça me fout les, les frissons, je trouve ça... Complètement horrible, c'est à dire que tu es conscient, c'est comme si demain bah, cette maladie existe, que tu es infecté, tu es conscient que tu vas aller bouffer ton père, mais tu peux rien faire et tu le bouffes et tu le contamines. Enfin, c'est vous imaginez dans votre tête comment ça doit être horrible. Et donc, du coup, bah, dans The Last of Us, toutes les personnes que l'on tue sont des personnes qui, qui ont leur conscience, quoi. C'est pas des bouts de viande, on tue des humains qui sont juste en fait possédés par un champignon. Je trouve ça horrible. Personnellement, je trouve ça horrible. Euh, et dans l'étude, le groupe de scientifiques donc, a conclu que l'infection s'était produite à l'intérieur du corps de la fourmi pour créer un réseau de cellules euh, interconnectées prenant le contrôle des muscles articulaires et déplaçant la fourmi à volonté malgré les ordres contraires du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie neuronale Enfin, c'est des, des, des muscles qui va donc... Faire avancer la fourmi alors que le cerveau le dit, non, n'avance pas, ne fais pas ça. Donc ça va être un bordel monstre dans la tête où en fait tout, est, tout ton corps est en contradiction avec lui-même et c'est horrible. Alors forcément, nous on se dit, ça va, dans The Last of Us, c'est un jeu, on ne tue pas vraiment des humains, on tue des morceaux de pixels et je suis d'accord, même si. Moi, ça me fait quand même réfléchir en mode, bon, voilà, et si ça arrive, tu vois Mais les fourmis, les insectes sont quand même des êtres vivants, On hein euh, on va pas se mentir. Et elles, elles sont conscientes. Et je trouve ça quand même assez horrible euh, de se dire que des êtres vivants sur Terre peuvent être soumis à ce genre de choses. Je trouve ça vraiment effrayant. Et donc, du coup, ça apporte quand même un côté un peu plus dramatique à la licence The Last of Us, où on se dit que, bon, ben là, on ne fait pas face simplement à une pandémie, et pas simplement à des zombies comme dans Resident Evil par exemple où c'est des morceaux de viande où on les, on les massacre de balles juste pour survivre Là, on se dit que juste pour survivre, on doit vraiment tuer des gens qui n'ont rien demandé et qui ne veulent pas leur sort. Enfin, je trouve ça complètement horrible. Voilà pour cette vidéo. J'ai fait l'article et je trouvais ça vraiment passionnant. Je me suis dit que c'était intéressant d'en parler en vidéo pour avoir vos retours, etc. N'hésitez pas eh ben, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça complètement dingue. Dans la description de la vidéo, je vous laisse forcément le lien de l'article. Avec lui, il y aura le lien de l'étude. Si, euh, si vous parlez anglais, vous avez envie de voir euh, tous les rapports parce que c'est beaucoup plus long forcément.